c'est important euh, que les entreprises n'attendent pas trop pour agir. Euh, on est plus dans de la prévention, dans, dans, dans de l'anticipation et en même temps, comme je le disais, le changement climatique, c'est déjà une réalité, il est déjà présent. Donc, euh, euh, on en voit déjà des effets. Mais, euh, mais c'est vrai que si l'entreprise n'agit pas, alors on va peut-être prendre le, les choses à l'envers, eh bien, euh, elle... elle euh, les risques qu'elle encourt sont très grands parce que, parce que la, la, situation est déjà, la situation du changement climatique, de l'augmentation des températures est, est, est, est déjà là, est déjà en train de se produire. Et quand même, on le voit dans les entretiens qu'on a pour Climability, les entreprises ne sont pas toujours conscientes de leur vulnérabilité, euh, mais euh, très souvent, quand on discute avec, avec ces, ces responsables qu'on a rencontrés, eh bien, on se rend compte que même s'ils ne sont pas content, conscients euh, des vulnérabilités qu'ils ont par rapport au changement climatique, eh bien, ils en ont euh, déjà. Il euh, y a plusieurs entreprises qui, qui disaient non, on n'est pas concerné finalement, pas tellement, enfin, je ne vois pas trop. Et puis finalement, en discutant avec eux, euh, en parlant d'événements précis, alors peut-être la canicule de 2003, euh, euh, des inondations euh, récentes, euh, les sécheresses de 2011, etc., et bien on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, euh, alors on a fermé l'usine pendant une demi-journée, euh, on a eu une panne, nos systèmes informatiques sont tombés en rade parce qu'il n'y avait plus de climatisation. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas conscience de ces problématiques et qui n'ont pas conscience de la nécessité d'agir, mais qu'en fait, il faudrait vraiment euh, qu'ils prennent le problème déjà à bras-le-corps.